tu voulais savoir qu'est-ce que c'est que cet orchestre, c'est difficile à dire. Chacun du « dedans », on a une bien différente idée. Les pieds bien dans la terre, construire, travailler dur, et aussi la tête dans les étoiles, toujours aller plus loin, toujours créer, toujours plus, toujours imaginer d'autres choses. Chambouler l'autre, lui chercher le sourire, lui provoquer le dépassement, là, dans le concert, en direct. laisse une place maximale à la liberté et à la confiance euh, commune, bah, il peut se passer des choses euh, surprenantes et troublantes. Collectivement, on a une force euh, surhumaine euh, qui est complètement dingue. Et c'est ça que j'aime. Quand on est ensemble sur les rails, on ressemble à cette énorme locomotive euh, qui défonce tout. L'occasion dans d'autres formations, dans d'autres groupes, de rencontrer le public comme on le fait avec son entourage orchestral. On a besoin pour moi d'essayer, de, d'expérimenter, de toujours se réinventer, toujours en chemin, d'essayer de ne pas se complaire dans ce qu'on a partagé avec un public. Ce lien sensible qu'on a avec le public qui justifie toute l'énergie qu'on peut y mettre. Plan retraite, prise 1. Un mot pour surnate, c'est un verbe. Un verbe conjugué. Ah Incroyable. Laboratoire. Sportif. Autonome. une famille ou une fratrie Qui rit ensemble, qui euh, s'engueule ensemble. <rire> En fait, c'est un vrai groupe, quoi, c'est... Euh... le triangle de Penrose. Humain. Ce qu'on aimerait projeter dans notre société, on le projette dans la musique et dans l'organisation. On s'attelle à la tâche de la prise de décision et du collectif et de l'horizontalité. Son âme se pose un peu les questions des conditions matérielles de la musique, ce qu'elle fait dans la cité, pourquoi elle est là, et quelles sont les barrières à casser, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils font un chef dans l'orchestre Ça marche pas la baguette, plutôt désir. Ce que je trouve intéressant dans notre démarche politique, c'est le fait d'essayer de ne pas être en lien de domination. Par exemple, entre le sachant et le non-sachant, ou le compositeur et l'interprète, ou le musicien et l'auditeur, ou encore l'homme et la femme. C'était un rêve pour, pour être plaisant pour nous, mais pour les autres.